mondial euh, comme je vous ai dit la semaine dernière euh, sur euh, l'enquête de chez Kevin en fin de vidéo je vous ai dit qu'il y aura exactement un urbex suivant d'une enquête paranormale dans un bunker euh, donc euh, bah, nous nous y retrouvons euh, donc si actuellement M Xena si actuellement il n'y a pas de d'intro, c'est tout à fait, euh, pas d'intro, euh, bah, générique, si je peux dire ça euh, en temps normal, le générique, c'est que je suis en train de travailler sur un nouveau générique. Donc euh, c'est pour ça que quand je fais l'intro comme là actuellement, bah, ça passe directement soit à l'Urbex ou à alors à l'enquête paranormale, mais je suis en train d'y travailler, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, euh, le principe de cette vidéo, on revenait à nos c'est euh, l'urbex euh, que j'ai fait suivant aussi de l'enquête dans un petit booker, tout petit, euh, en plein milieu de la forêt, Donc de toute façon, ça risque de se voir. Hein je sais plus si j'avais pris des prises de l'extérieur, mais c'est pas grave. Mais j'avais pris de boker en plein, en plein milieu de la forêt. Euh, donc, euh, ce jour-là, j'ai été exactement accompagné. Ouais, Aujourd'hui, je fais dessiner avec les mains. Euh, Aujourd'hui, je suis. Euh, Aujourd'hui, ce jour-là, pardon, parce que ça date il y a deux semaines euh, que j'ai fait ces... ça, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un détail. Euh... J'étais accompagné de Christophe, Kevin, Dylan. Euh... Bon, il y avait deux autres personnes qui m'avaient aussi suivi, mais je ne citerai pas. Euh le nom des personnes euh, leur euh, leur anonymat qu'est ce qui est d'ailleurs logique donc euh, là j'arrête de blablacer parce que l'intro va durer 20 heures ou sinon et on n'est pas encore sorti dorbert de bon, bref si vous voyez où je veux en venir on n'est pas on en sera encore là demain donc euh, je vous dis une très bonne euh, vidéo à vous et je vous dis à tout de suite pour le chapitre 1 de l'Urbex. Je suis d'avis de faire ça. De... Attends, attends, attends. Attends. Hein Chut. Il Chut. Oh, y a quelqu'un Il y a quelqu'un, Luis. Il y a quelqu'un. Oui, oh il est toujours là. Il est toujours là. Non, non, non, non, non. Moi, je suis d'avis de faire une enquête. Avec eux, ça va être compliqué. Mm -hmm. La boxe. c'est -ce que... -ce que... Non, n'y bon, a rien. Non, ça se fait pas ça se C'est juste pour savoir si c'est quelque chose de pas. Non, c'est derrière. On va le savoir. On va dire que c'est bon. Сейчас Non, non, je C'est quoi Il ben y a un truc qui a tombé. Bah tout à l'heure on a acheté quelque chose en dessous. J'étais là où il est, Kevin hein Il est. Christophe tu fait cette C'est là. C'était pas moi. On a lancé quelque chose de derrière. C'était piscine dans Il y a quelqu'un S'il y a quelqu'un, montrez-vous on vient de tousser, et on marche. Et ta lampe, elle est éteinte, elle visse. Non, elle est éteinte. Non, c'est à l'heure. ai pas touché au bouton. J'y ai pas touché au bouton. Elle ne m'a pas vu toucher au bouton. C'est chaud. Tu n'as pas accroché à quoi Tu pas toucher ça Non, mais je te demande. T'as rien fait tomber, a rien... T'as pas shooté dans quelque chose mais Non. Je... On s'est retourné en même temps Ouais, non, mais je te demande. On ouais. ouais. faut rien, que... bon, Ouais, bah. On va pas essayer de réussir ce mmh. euh, tu me laisses finir mon urbis Ouais, j'ai <rire> pas lui, c'est... le. Il a... oh, oh, oh, oh <rires> Bien, est... Je pas, c'est où pas, il a En plus, lui, il laisse mon sac tellement, là, aussi, c'est il Non, mais... toi Tu laisses mon sac tout le là Non, Ah ouais, mais bon, c'est là. Ah ouais, il permet de nous faire peur, mais... ça marchera pas, mais... ça c'est... Non. Est-ce qu'il y a un esprit ici Avant de dire, est-ce qu'il y a un esprit ici ouais, on, se, on, peut... on se présente. On, on a déjà dit, hein. J'ai dit bonjour tout à l'heure. Bah, pas moi. Pas bah, nous non plus. Ah. <rire> bonjour. Bonjour. Bonjour ma salope. <rire> est-ce qu'il y a un esprit ici, s'il vous plaît Mais, ah, ah, Tu vois, le cadeau a réagi. Hein On peut commencer ici, et puis après on peut aller là-bas. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits On fait le. Ça fait ça depuis tout à l'heure les abonnés. <rire> Je suis n'appuyé, j'ai généralement moi qui je pète, ça s'entend. Quand ce serait une silencieuse euh, Tu sais bien, à chaque fois je, me, je fais le réflexe que ce tu sais bien. Est-ce qu'il y a un esprit ici Faites réagir le cadeau s'il vous plaît, que je tiens dans les mains. Je... C'est -ce que quelqu'un qui baisse -ce que c'est pas une goutte d'eau qui tombe sans un truc en plastique ou quoi bon, Ça va rue patron. Si tu parles, ça résonne. Après ça peut être un jeune qui, qui veut de bon cœur. J'ai entendu parler. Donc, adieu. Tu m'as que je n'ai pas pratiqué S Il n'y a pas moyen, non. Je ne je suis pas méchant, là. je prends juste les mythes. Ça continue. C'était à un moment donné. Ouais. Bah, il a peut-être circulé à ce moment-là. Hein, je sais pas moi. Là, il y a un moment distance. veux-tu qu'on ne pas des vannes contacté contacté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 Est-ce est que c'est des soldats Est-ce que c'est des soldats Est-ce que c'est des soldats Ah, voilà. Ah, Voilà. Non. Faut pas s'arrêter. pas Est-ce que vous qui Je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que c'est vous Peut-être. Ah oui le fait, je vais penser aussi. Mm -hmm. Ah non, moi j'ai euh, avec le prix, j'ai pensé à. Tu sais The Boot, je sais pas quoi là. Ah ouais. J'ai pensé à ça, c'est au coup. <rire> non plus Bien, bien, tox hein? euh, de baiser? pas de T'as remarqué comment c est, c est à ah, ça s'est assombré remarqué comment ça s'est assombri d'un coup Voilà. Ça s'est assombré d'un coup, ici. C'est quoi Ça s'est assombri son... d'un coup. Son... <rire> Et en fait, un Ça s'est assombré, il fait noir d'un coup. C'est ça que ça... Veut... Ouais, il y a moins de lumière. c'est ah, feu ici. Et la température a baissé un tout petit peu. Ouais, puis, il y a, a quelque chose ouais, qui nous a traversé. Moi j'ai senti comme on traversait euh, un courant d'air froid. Putain. C'est Il ouais, hey, faudrait peut-être faire une pause de minutes. Hein. Hey, mec, il y a une mec qui va avoir mal à la salouloute. Je suis à la l'autre du mec, hein! ça, Ah, puis euh, vite, toi, vite, vite, vite d'un coup, et puis voilà, un coup sec, et puis voilà! Je <rire> va son plaisir! Putain, là, c'est depuis tout à l'heure, il va pas prendre son plaisir, putain, jusqu'au poran! Putain, il va faire quasiment une heure qu'on est là, il est en train de pratiquer depuis une heure. C'est moi. Putain, t'as pris. Ça Il Faut dire ça à celui qui a mis ouais. le morceau de bois. Coup de résultats. Hein. Mmh. Non. 1975, 8 plus 8. 8 plus 8. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va. On dégage, ouais. Désolé, je louchais euh, donc voilà. J'espère que cette vidéo de cette urbex et euh, exploration, euh, bah, urbex exploration, c'est la même chose euh, de cette euh, exploration et enquête paranormale. Veuillez m'excuser. Fin de journée, ça se ressent après euh, le travail. Euh, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, donc désolé pour les petits moments gênants euh, pendant l'enquête. Euh, on soupçonne qu'il y avait des personnes euh, en train de faire des choses euh, à l'étage en dessous de nous, qui est assez difficulté pour les personnes un petit peu costauds. Donc euh, l'escalier était vachement rouillé, donc euh, vous avez dû l'entendre pendant la vidéo que euh, ben, c'était assez dangereux, donc on n'a pas pris de précautions comme on n'est pas assez, euh, bah, même avoir pas du tout équipé euh, au niveau protection en cas de chute, mais ça euh, de mon côté c'est à l'étude, euh, ça c'est encore autre chose. Euh, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura sûrement encore d'autres euh, vidéos euh, d'enquête euh, dans des bunkers ou quelque chose du genre. Euh, voilà. Donc, il y a aussi petite dernière ben, petite question. Euh, euh, Est-ce que. Ben, de moment, c'est prévu que cette année, euh, je pars une semaine en Espagne. Euh, je ne sais pas encore euh, quand et où euh, en Espagne, mais euh, bon, c'est prévu au mois d'août, mais je suis en train de préparer ça doucement, mais sûrement, mais il faudrait que je je m'y tarde pas trop. Euh... Est-ce que ça vous dirait que je fasse euh, des enquêtes paranormales là-bas et à la fois des explorations ça, Des explorations, de mon côté, je compté d'en faire, mais des enquêtes paranormales, est-ce que ça vous dirait Surtout que je ne serai accompagné de personne. Euh, je compte euh, y aller seul. Donc, euh, pour les enquêtes urbex, je serai seul. J'irai en scooter là-bas. Il y a bien des chances, vu le prix des billets euh, de train, ça coûte la peau du cul. À la limite, prendre un avion euh, Luxembourg euh, jusqu'en Inde, Gerbure, ça me coûte beaucoup moins cher. Et pourtant, pour une durée de vol, beaucoup plus long. Mais bon, bref, ça, c'est qu encore qu'un simple détail. Euh, donc, est-ce que ça vous plairait que je fasse des enquêtes paranormales là-bas, en Espagne, dans des lieux abandonnés ou des lieux même euh, à voir insolites, pour voir s'il y aurait potentiellement des esprits qui pourraient se cacher dans des endroits insolites Donc, euh, bah, n'hésitez pas de me répondre en commentaire pour euh, me dire si ça vous tente ou donc, moi, j'arrête de blabasser parce qu'aujourd'hui, je trouve que je parle beaucoup trop. Je dois sûrement vous saouler. Donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore pour quelle vidéo que je vais vous poster. Ça, je l'ignore. Sûrement la partie 2 du fort que j'avais fait avec Kevin. Parce que j'avais fait une partie 2. Donc, euh, sûrement que je vais vous poster ça. Mais ça reste entre guillemets. Si je ne change pas encore ta vie, parce que je change comme je change, je change ta comme je change de culotte. Veuillez m'excuser. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des modifications, à liker, commenter et partager en masse. Ça me ferait sincèrement bon plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!